Je travaille depuis quelques années avec les produits de ProNeils. Depuis quelques mois, j'ai changé ma gamme à la gamme de Monster. Pourquoi j'ai changé C'est très simple. Pour être plus efficace. Plus efficace dans mon agenda, le temps, le temps du client et le mien. J'ai deux enfants, la vie est courte et la vie va très vite. On doit travailler plus vite pour avoir le même résultat. Et ceci est possible avec le Monster. On m'a convaincu assez rapidement avec le workshop que j'ai suivi chez pro L'efficacité des produits est incroyable. Pour le client, il n'y a pas grand-chose qui change. Ils restent contents, ils sont contents du résultat et moi, j'en fais plus en une journée. C'est du gagnant temps pour tout le monde. L'efficacité est aussi pour le client. Grâce au Monster, ils savent venir le matin en une demi-heure avant leur travail. Ou même pendant leur pause de table à midi ou le soir avant de rentrer à la maison mais sans perdre une heure et demie du temps qui est crucial de famille de travail n'importe chaque client trouve son nom